Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouveau format du Baba des séries. Si aujourd'hui les séries sont omniprésentes aussi bien culturellement que physiquement que dans les conversations, cela n'a pas toujours été le cas. Dans cette première vidéo, on va tenter d'expliquer le phénomène en commençant d'abord par ses origines. Pour comprendre l'origine des séries télé, il faut remonter un peu plus loin dans le temps avec les séries radiophoniques et encore avant avec le roman feuilleton. Nous sommes à l'ère de la révolution industrielle où la culture de masse apparaît. Pour occuper la bourgeoisie apparaît le roman feuilleton. Il est composé de plusieurs épisodes publiés, soit dans les encarts de journaux, soit dans des fascicules imprimés sur ce qu'on appelle communément du papier à chiottes de mauvaise qualité. À ses débuts, le feuilleton littéraire est critiqué par ses élites. Il paraît que ça rend con et violent. Ça vous rappelle quelque chose et aussi les jeux de vidéo. J'ai entendu plus et plus de gens dire que le niveau de violence sur les jeux de vidéo est vraiment formé des pensées de jeunes. Et puis, on va plus loin, et c'est les films. Vous voyez ces films, ils sont tellement violents. On pourrait peut-être regarder de plus près ces jeux vidéo d'une violence inouïe qui sont dans tous les, les cadeaux qui sont donnés. Je pense qu'il y a des priorités. On retrouve alors ce qui va faire le mode narratif de nos séries télé. On utilise des thèmes généraux qui parlent au plus grand nombre et on invente le cliffhanger pour pousser le lecteur à acheter le prochain numéro. Le roman feuilleton va se populariser à partir du 19e siècle. De grands auteurs y sont passés comme Alexandre Dumas, Balzac, Dickens, etc. Même si maintenant nous lisons leurs œuvres de manière condensée. En soi, on binge le roman feuilleton. Dès le 20e siècle, la radio s'empare des foyers, tout comme le feuilleton radiophonique qui va envahir les ondes. Au feuilleton littéraire s'ajoutent alors les notions de spatialisation du son, de musique et de bruitage. Le mode de consommation change aussi. Si le feuilleton littéraire peut être lu à n'importe quel moment de la journée, le feuilleton radio s'inscrit dans une grille des programmes. Le public est alors fidélisé non seulement sur un programme, mais aussi sur une heure d'écoute. Et qui est plus à même d'écouter la radio en pleine journée Bobonne qui reste à la maison à faire la lessive, donc la publicité va être... Être ciblé sur Bobone avec notamment des pubs pour la lessive, d'où le nom de Soap Opera. Mais vous connaissez déjà l'anecdote cinéma, on va voir apparaître le sérial cinématographique. On retrouve le même personnage d'un film à l'autre et la fin d'un film amorce le film suivant. Dans le genre, on retrouve Flash Gordon à partir de 1936 avec Buster Crabbe et Gene Rogers. On y suit le Dr Zarkov qui va recruter Flash Gordon alors capitaine de l'équipe de foot américain afin d'empêcher la lune de s'écraser sur terre. Ouais... Le sérial connaîtra tout de même 13 épisodes, de quoi alimenter vos soirées nanars. De notre côté du globe, on a eu Fantomas, qui fut d'abord un roman feuilleton adapté au cinéma à partir de 1913 par Louis Feuillade. 5 épisodes sont sortis qui suivaient les enquêtes de l'inspecteur Juve à la poursuite de Fantomas, un voleur qui laisse sa carte de visite derrière lui. Tout ceci permet aux créateurs comme aux spectateurs de transitionner en douceur vers la série télé, maintenant qu'ils en connaissent la plupart des codes. Aux états unis la télévision commence à s'installer dans les foyers à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Dans les années 50, on ne compte encore que quelques postes, surtout concentrés autour de New York, de là où les programmes sont émis. Si dans un premier temps, la télévision diffuse surtout des événements sportifs, des actualités ou du théâtre filmé, les grands patrons vont vite comprendre qu'il leur faut quelque chose de nouveau afin de fidéliser leurs spectateurs. Et quoi de mieux que de faire du neuf avec du vieux Chose pratique, les trois networks qui sont à l'antenne à ce moment-là sont NBC, CBS et ABC. Trois ans une radio qui possèdent donc les droits de leurs feuilletons radiophoniques qui vont pouvoir être adaptés pour la télévision. Bah lynx, le lynx. C'est CBS qui va ouvrir le bal en diffusant la première sitcom qui va du coup établir les règles du genre, c'est-à-dire des épisodes d'une vingtaine de minutes qui sont tournés en public. Cette série, c'est I Love Lucy, diffusée de 1951 à 1957. Elle a été créée par Lucille Ball, qui tient aussi le rôle principal. En 180 épisodes, on suit les aventures de Lucy Ricardo, qui en a marre de son statut de femme au foyer et qui veut se lancer dans une carrière artistique. Seule ombre au tableau, son mari qui préférait qu'elle soit juste belle et silencieuse. La série va aussi installer le principe du multicaméra, c'est-à-dire qu'on tourne avec plusieurs caméras en même temps afin de gagner du temps et de pouvoir utiliser plusieurs plans pour une même scène. Lucille Ball a aussi participé à l'instauration des dramas via sa société de production des avec notamment Mission Impossible sur CBS de 1966 à 1973 et Star Trek sur NBC de 1966 à 1969. Les networks vont aussi installer le principe du prime time, c'est l'horaire entre 20h et 23h, là où les téléspectateurs sont le plus présents, et là où il faut les fidéliser du coup. On va donc remplir la case avec des séries, c'est l'avènement du premier âge d'or des séries, et on va voir aussi l'apparition de plusieurs nouveaux genres. On a le policier avec Dragnet, tiré d'une fiction radiophonique diffusée sur NBC entre 1951 et 1959. On aura aussi le western sur ABC avec The de 1957 à 1959. Pendant cette période, les modes de narration vont s'imposer, les annulations aussi. Faute d'audience, les chaînes n'hésitent pas à retirer des programmes de leur grille alors qu'elles se situent dans un marché très concurrentiel. En 1950, seuls ABC, NBC et CBS tirent leur épingle du jeu alors que 90% des foyers américains possèdent une télévision. Entre 1950 et 1970, on va avoir la stabilisation des séries, la narration érodée et on voit apparaître de nouveaux genres comme la série médicale par exemple. Les networks vont aussi affirmer leur lien avec les productions cinématographiques. On va avoir NBC avec Universal, CBS avec Warner Bros, ABC avec Disney. Les networks vont aussi renforcer leurs liens avec les chaînes locales qui rediffusent leurs programmes à travers le pays. Les années 80 vont amener avec elles des bouleversements technologiques et économiques. L'apparition du magnétoscope permet aux séries de se complexifier, puisqu'on peut les revoir plusieurs fois. L'apparition de la télécommande va aussi obliger les séries à être plus captivantes, sous peine d'être zappées, sans que le spectateur ait à bouger son fion du canapé. De plus, un quatrième challenger arrive dans la course, et c'est la Fox. Ouais le câble fait aussi son apparition dans la course même si au début il ne diffuse pas de séries mais plutôt des programmes spécialisés comme le sport ou les actualités et il ne s'adresse pas au même public puisque le câble est payant. Si aujourd'hui on a plus l'habitude de dire que ce sont les chaînes du câble qui proposent des séries de qualité, à l'origine ce sont les networks qui ont soigné leur création, notamment avec Twin Peaks sur ABC à partir de 1990 ou Hill Street Blues sur NBC à partir de 1981. Cela va se conforter dans les années 90 et les années 2000, quand les chaînes premium vont arriver comme HBO et Showtime qui vont commencer aussi à diffuser des séries. Les chaînes premium ce sont des chaînes qui sont payantes en plus du câble. Face à ces mastodontes, les petites chaînes vont alors se rassembler pour pouvoir faire le poids. C'est le cas de The CW qui est le fruit de la fusion de UPN et de The Warner Bros et qui va cibler un public plutôt adolescent avec des programmes comme Buffy ou Charmed. Afin de se démarquer, les chaînes vont alors se créer une nouvelle identité et se spécialiser à partir des années 2000. Pour CBS, ce sera les procéduraux avec Les Experts ou NCIS, ABC fait dans le mélodramatique avec Lost ou Desperate Housewives et Fox nous sert le chef-d'œuvre 24. Du côté du câble, on a HBO qui joue dans la série léchée avec Six Feet Under ou The Wire, tandis que Showtime nous sert la série de science-fiction la plus longue de tous les temps, Stargate et 1 ces créations sont saluées autant par le public que par la critique. À l'international, on commence à voir l'intérêt de remplir sa case de prime time avec des séries plutôt qu'avec des films. Cela va aider à l'exportation des séries à travers tout le globe et aussi inspirer de nouvelles carrières et à la création de nouvelles séries dans plusieurs nouveaux pays. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette première vidéo du B.A.B.A. des séries. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve la prochaine fois pour parler des séries à travers le monde. Allez, à la prochaine